dans acte des apôtres lorsqu'ils ont fait ce miracle avec le paralytique les hommes sont venus devant Paul ils ont dit des dieux en forme humaine sont venus vers nous combien de fois les hommes ont vu Christ en toi toi lorsqu'on te voit on voit querelle toi lorsqu'on te voit on voit problème toi lorsqu'on te voit on voit conflit Jésus s'est vu en toi. Amen. Les expériences avec le Seigneur te permettra de te laisser tailler par lui. Plus tu le rencontres, plus tu lui ressembles. Amen. Plus tu demeures avec lui, plus tu deviens comme lui. Amen. Combien de fois Combien de fois Il y a des moments où ta foi bouge parce que tu n'as pas une expérience sur laquelle tu peux t'accrocher. Il y a des moments où ta foi est en train de tergiverser parce que tu n'as pas une expérience qui peut te faire retenir. J'aime David. Cet homme passe par des moments compliqués. Saül est derrière lui. Mais il arrive un moment de sa vie dans les psaumes où il dit, Seigneur, mon âme a soif de toi. Attends David. Tu ne peux pas demander des anges pour venir exterminer l'armée de Saül. Tu ne peux pas demander l'intervention de Dieu. Mais David demande la présence de Dieu. Et il dit Quand irai-je, paraîtrai-je devant toi Parce qu'il savait que sa force se trouvait dans la présence de Dieu. David avait conscience que Saül avait certes une armée, mais moi j'avais la présence de Dieu. Et c'est qui était la différence de Saül et David. David avait la présence de Dieu, Saül avait l'armée. Et de son expérience avec Dieu, il pouvait se dire, il est capable. Mon Dieu peut le faire. Sur quoi bases-tu ta foi Sur quoi bases-tu ta foi La vie chrétienne est une vie de foi, mais sur quoi bases-tu ta foi Tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu n'as pas de vécu avec le Seigneur. Tu n'as pas de vécu avec le Seigneur. Tu regarderas toutes les grandes personnes que Dieu a utilisées dans la Bible ont rencontré Dieu dans leur histoire. Pas forcément face à face, mais ils ont eu à entendre une parole de Dieu. La vie chrétienne va au-delà de recevoir Jésus. La vie chrétienne se vit dans la profondeur. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque Jésus rencontre Pierre, il lui dit, allons dans les eaux profondes. Je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi aller dans les eaux profondes Parce que des fois, notre relation avec Dieu ou notre vie chrétienne est mesurée à la profondeur de l'épreuve que nous rencontrons. Si ton épreuve est profonde et que toi, tu n'as pas d'expérience ou tu n'as pas de rencontre avec Dieu, tu vas tomber dans l'eau. Combien de fois Combien de fois, combien de fois tu peux te tenir devant une épreuve, dire j'ai rencontré Dieu, j'y arriverai. J'aimerais dire à ceux qui nous ont rejoints dans cette grande famille, hier par les eaux du baptême, le chemin que vous avez choisi, c'est le meilleur chemin. C'est le meilleur chemin. Mais je ne peux pas vous mentir en vous disant que tout va être rose. Si je le dis, je mentirai. Vous dire que le chemin que vous avez emprunté sera pavé de d'or et d'étoiles c'est un chemin que tu rencontreras où tu rencontreras des persécutions c'est un chemin où tu rencontreras des épreuves c'est un chemin où tu rencontreras les hauts et les bas c'est un chemin où tu rencontreras la nuit et le jour mais si tu n'as pas de vie de prière mais si tu n'as pas la parole de Dieu que tu sens contre toi mais si tu n'as pas des expériences de ta rencontre avec Dieu, tu risques de faillir. Amen. Tu risques de faillir. Et il y a un point qui m'a beaucoup touché. C'était un point qui m'a beaucoup parlé. Ne jamais prendre la grâce de Dieu pour acquis. Le danger dans la vie chrétienne, c'est de prendre la grâce pour acquis. Tu me poseras la question, on me dira, hey, de quoi tu parles On ne s'habitue pas avec les choses de Dieu. On ne s'habitue jamais avec la présence de Dieu. On ne s'habitue jamais avec les choses de Dieu. Notre Dieu est un Dieu des principes. Et on ne s'habitue jamais avec les principes de Dieu. Avec Dieu, il n'est pas question de demi-mesure. Je fais à moitié et l'autre moitié, je ne le fais pas. Viendra le jour où Dieu va te péser et tu vas tomber. Avec Dieu, ce n'est pas j'ai mon pied dedans et un autre pied dehors. Viendra le jour où dehors ça va te tirer et tu vas tomber. Avec Dieu, ce n'est pas j'y vais, ne, je, je ne vais pas. C'est un engagement. Et un engagement, on s'y tient. J'aimerais dire aujourd'hui à ceux qui nous rejoignent dans cette famille, il y aura des moments où tu vas beaucoup pleurer. Il y aura des moments où ça va être très dur, ça va être compliqué. Où tu vas avoir l'impression que dehors c'était mieux qu'être dans la maison. Mais j'aimerais te donner une parole d'encouragement. Si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que tu marches avec lui. Et moi je préfère le rencontrer sur mon chemin que marcher avec lui. Parce que si je le rencontre sur mon chemin, j'ai la garantie que j'ai cru en un Dieu vivant. Amen. Le diable ne cherche pas ce qui est dans la poubelle. Le diable ne cherche pas ce qui n'a plus de valeur. Et si un jour il vient te rencontrer sur ton chemin, c'est que tu as de la valeur et du prix aux yeux de Dieu. Amen. La vie chrétienne c'est un, une vie de choix. Ne jamais prendre la grâce pour acquis, c'est savoir faire des choix. Et des choix parfois compliqués. Et des choix parfois difficiles à encaisser. Mais il faut le faire. Dieu ne va jamais t'imposer un choix. Dieu ne t'imposera jamais le choix. Il te dira quoi faire, mais il ne t'imposera pas le choix. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos